Donc euh, bonjour à tous, c'est David Morin du CESBio, pas très loin d'ici. Euh, merci pour l'invitation. Je, vais... je commencerai la présentation pour des, des explications ou des rappels sur l'imagerie le... spatiale et euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Euh, et Ensuite je vous expliquerai un peu quelles sont les images disponibles et euh, j'évoquerai je... quel type de produit euh, on peut sortir sur les forêts à partir de ces images-là, et je terminerai par ce que je suis ce que je suis en train de faire. Euh, donc, euh, on, on s'intéresse aux, aux images satellitaires d'observation de la Terre, euh, parce que le contexte, c'est un secteur économique, euh, enfin un secteur technologique en plein développement en ce moment, et on trouve des, beaucoup d'images dans diverses... Euh, de différents signaux, en accès libre, avec des acquisitions systématiques et partout dans le monde, sur les, sur les terres émergées en tout cas, euh, des résolutions spatiales qui peuvent être très hautes, donc autour des cas métriques, et des, une répétitivité temporelle qui peut être soit en série temporelle, donc ce, toutes les semaines, euh, soit au moins des mosaïques annuelles, donc pouvoir fournir l'information de, de l'évolution annuelle des, des choses. Euh, donc au niveau des différents signaux qu'on peut avoir, euh, L'optique, c'est le, le plus intuitif pour nous à, à comprendre. C'est la réflectance du soleil euh, sur le sommet de la canopée, on ne va pas voir en dessous. Et on va avoir des informations sur la, la pigmentation, sur l'état de la végétation, quel type de végétation ou d'autres occupations du sol. Et ensuite, il y a toute la partie radar, euh, où selon la longueur d'onde, on va pénétrer plus ou moins dans le feuillage et dans, et dans la végétation. Euh, la bande X, je l'écarte un peu parce que pour l'instant il n'y a pas de données en, en open access là-dessus. Euh, la bande C, euh, à 5 cm, elle a pénétré dans le feuillage et commencé à saturer avec les petites branches. La bande L va avoir un signal de, des branches et du tronc. Euh, et la bande P, à 70 cm, va avoir un signal du tronc et du sol. Donc, euh, donc il faudra pénétrer profondément dans, dans la végétation, y compris sur des très grosses forêts tropicales, par exemple. Voilà. Donc, euh, l'objet d'étude, c'est quelque chose d'important en, en, en, en science. Et quand on parle d'image satellite, on parle de. de L'objet d'étude est en partie défini par la résolution des images. Ici, je vous ai mis des images de 1,5 m de résolution, donc un pixel qui fait 1,5 m sur 1,5 m, jusqu'à 20 m sur une même zone. On voit qu'à 1,5 m, on distingue les arbres isolés, les houppiers, les structures des plantations, etc. Et puis, plus on dégrade la résolution, plus on va avoir un signal qui correspond à un milieu, mais pas à des éléments seuls. Donc, l'objet d'étude va dépendre fortement de... de de quel type d'image, quelle résolution d'image on a. Euh, pour continuer là-dessus, donc un exemple, si, donc ça c'est mon pixel, avec le signal qui renvoie. Ici, il va correspondre à un arbre, donc on, et encore il pourrait être décalé, mais on va, on va avoir un, un objet d'étude qui, qui pourrait être un arbre. Ici, il va correspondre à plusieurs arbres, donc ça va on va plutôt étudier le, le signal d'une forêt. Et euh, tout à droite ici, euh, c'est un cas d'un pixel mixte, donc avec un arbre et de la végétation basse. Et donc là c'est quelque chose qui va être difficile à caractériser, à distinguer, enfin ce qu'on appelle des pixels mixtes, donc à insérer dans une nomenclature ou autre. voilà, Donc il faut garder en tête la résolution de l'image pour... qui va fortement influencer ce qu'on peut décrire au sol. Euh... Alors un petit panel que j'évoquerai rapidement d'images de... disponibles actuellement. Les trois premières c'est des images optiques avec Spot qui est en accès libre pour les... les des services publics, euh, avec une mosaïque annuelle sur la France, c'est de la très haute résolution. Euh, sentinel 2 et Landsat, euh, j'ai 7, mais c'est Landsat 8 plutôt, actuellement c'est des séries temporelles, donc tous les 5 jours, tous les 10 jours, tous les 16 jours, ça dépend. Euh, disponible en accès libre également, euh, par la NASA ou par l'ESA, ou en France il y a TEIA qui fournit ces produits-là avec une... Un, un, un, un, traitement très abouti et utilisable directement. Euh, ensuite, au niveau des, du radar, donc on a Sentinelle 1 qui est une série temporelle en bande C, euh, euh, Alos 2 qui ce sera plutôt des mosaïques annuelles, ce qui est disponible en accès libre, et euh, Biomasse ici, euh, qui est en bande P, qui sera lancée en 2021, mais plutôt destinée à l'observation des zones tropicales et boréales, à cause des, des perturbations électromagnétiques sur euh, tout, ce qui est, tout ce qui est Europe, Amérique du Nord, etc. Donc euh, on ne sait pas encore exactement ce qu'on aura comme données sur, sur notre territoire ici. Euh, tout ça en accès libre également. Par contre, il y a des traitements qui sont faits avant de, de, de donner ces, ces images, mais euh, sur le radar, il vaut mieux appliquer encore quelques filtres pour débruiter le, le signal. Euh, mais tout ça, c'est des choses où il y a de plus en plus de chaînes de traitement automatiques avec des logiciels gratuits. Tout ça, c'est en open access, donc c'est quelque chose dont on peut essayer de tirer une information à coût juste d'expertise et de production. Il n'y a pas de, de coût d'acquisition d'images ou de, de, de données. Voilà, donc euh, les images satellites, ça ressemble à ça. Ici, c'est spot 6 à 1,5 m de résolution. Donc c'est des images où on va pouvoir fortement zoomer, voir des, des détails assez importants dans, dans la végétation. Euh, ça c'est une, une de, un des sites d'études que j'ai ensuite le même spot 6 à 6 mètres de résolution et avec différentes bandes spectrales ou multispectrales euh, là c'est en vraie couleur, on ne voit pas grand chose sur les forêts l'avantage c'est que dans les satellites on a souvent des bandes proche infrarouge ou euh, moyennes infrarouges etc et là si je fais une composition colorée avec le proche infrarouge et eh bien dans la végétation on voit apparaître des fortes différences entre les parcelles forestières les unes des autres selon la date de l'année, entre les conifères, etc. Et les essences, etc. Donc Sentinelle 2 euh, à 10 mètres de résolution donc on a plusieurs dates dans l'année, là je vous, ai mis, je vous ai illustré ça parce qu'on ne peut pas utiliser une date tous les 5 jours même s'il y a une date tous les 5 jours qui est acquise à cause des nuages et même Sentinelle 2 avec une date sans nuages euh, et donc on passe au radar, là on ne va plus avoir une information de, de pigmentation et tout ça mais une information de, qui est en rapport avec la structure et le volume donc là c'est ALOS en banque L euh, et donc le, le signal qu'on reçoit va dépendre de, de la structure et du volume de la forêt. Si je passe en composition colorée avec les différentes polarisations de, de Halos, on commence à voir émerger des différentes zones de la forêt qui ont des caractéristiques différentes. La même chose en sentinel 1 avec une meilleure résolution. Donc euh, On voit qu'encore même en passant des filtres ça semble assez bruité. Euh, on peut en tirer des informations. Là j'ai fait une composition colorée avec plusieurs dates dans l'année au lieu de plusieurs polarisations, et on voit apparaître euh, distinguer des, des, des zones de la forêt les unes des autres euh, en, en raison de leurs différentes évolutions dans l'année. Euh, donc l'avancée, elle touche plutôt le, le feuillage et les petites branches. Donc c'est les feuillus, les conifères et les feuillus entre eux, selon la phénologie, tout ça vont avoir des comportements différents. Si je passe à un troisième type d'information, que ce soit au petit coup radar, on peut sortir des indices de texture spatiale, donc caractériser un pixel par rapport au, à l'organisation des pixels qui l'environnent. Ici, c'est une texture en bande de, de spots à 6 mètres et pas 10 mètres. On passe en, à 10 mètres en Sentinel-2. On voit que la résolution influe beaucoup sur le, le résultat, l'image qu'on peut avoir. Ici, les, toutes les, tout ce qui est bordure, frontière ressort énormément. Et encore une texture, mais avec Sentinel 1, on aura encore différents types d'informations. Euh, avec l'image qui était bruitée. Selon ce bruit-là, on peut en sortir. Euh, il va être caractérisé par une texture différente. Ouais. Euh, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut sortir Qu'est-ce qu'on peut à partir de cette information Qu'est-ce qu'on peut produire comme. Euh, je vais essayer de parler fort, mais vous, vous m'entendez. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut produire comme. Euh, utilisables à propos des forêts. Euh, donc Première chose des cartes des cartes des forêts, donc savoir où est-ce qu'il y a la forêt et quelle est la composition en essence de, de ces forêts-là. L'avantage des images que je vous ai présentées, c'est qu'elles permettent euh, de traiter par exemple ici la France entière. Euh, d'avoir une carte continue et qui met cette même carte euh, est disponible aussi à, à, à, une, à des échelles beaucoup plus locales on peut zoomer et zoomer et donc avoir une information non pas sur des grandes zones mais, euh, mais aussi au niveau local alors bien sûr plus on zoome, plus le, le, erreur, les erreurs seront flagrantes euh, c'est pas une carte de, de vérité donc pour produire ça, on utilise souvent des algorithmes d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle souvent les médias machine learning, ou tout ça, parce que le mot est à la mode. Euh, et notamment, dans cet apprentissage automatique, on insère des séries temporelles. Euh, David vous parlait de la phénologie tout à l'heure. Euh, ici, c'est un exemple de l'évolution d'un indice de végétation sur Sentinel-2 euh, au cours de l'année. Donc, euh, à, à l'automne euh, et à l'hiver, on va avoir une faible activité qui monte au printemps, qui est au sommet à l'été et qui va rebaisser à l'automne. Euh, et donc, ce profil phénologique euh, va être différent pour du chêne cécile, pour du pain la pour de la prairie. Et en insérant ça avec des références, enfin euh, des références qui nous disent ça c'est du chêne ou ça c'est du pain la dans nos algorithmes, on va essayer de prédire sur l'ensemble des pixels d'une carte euh, quelle sera l'essence en fonction de. À, à quoi ressemble le profil temporel du pixel comparé à nos références. Euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en reparlera si besoin, euh, sur la classification, la phénologie. Donc moi, ce sur quoi je travaille plutôt actuellement, c'est l'estimation les... des variables forestières. Donc sur un arbre, on peut mesurer le... Le... la hauteur, le diamètre, etc. On va passer ces informations sur des valeurs surfaciques, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a des pixels, donc généralement plusieurs arbres dedans. Donc avec un nombre d'arbres par hectare, une surface derrière, un diamètre moyen, les hauteurs moyennes, estimés, des informations comme le volume ou la biomasse. Et tout ça, euh, ça c'est fait sur des, sur des petites placettes en général, toutes ces mesures. Euh, ici, c'est l'échantillonnage annuel de, de l'avantage forestier réalisé par l'hygiène. Euh, les points clairs sont des faibles biomasse, les points foncés plutôt des fortes biomasse. Euh, et donc ça donne des estimations très, assez fiables mais sur des zones administratives plutôt grandes et nous ce qu'on voudrait voir c'est si les données satellitaires peuvent pas nous permettre de passer à des choses qui ressemblent à ça donc une carte avec des continuités spatiales euh, et qui permettent de, de pouvoir zoomer une grande zone, une petite zone euh, avec par exemple euh, la, la biomasse sur une petite zone dans les landes euh, et donc avoir des valeurs continues, donc plus euh, des points et une valeur statistique pour, des, pour euh, une, une forêt ou une zone administrative. Euh, pour ça, toujours pareil, c'est des, des algorithmes d'apprentissage automatique avec d'un côté nos images satellites, de l'autre côté nos mesures terrain géolocalisées. On passe ça dans des algorithmes d'inversion et on va euh, on va produire on va estimer pour l'ensemble des pixels, y compris là où on n'a pas de mesure terrain, euh, statistiquement quelle, quelle serait la, la biomasse, la hauteur, la densité, etc. Alors le, la première étude réalisée c'était sur les, les parts maritimes dans les lentes. Euh, ici c'est des scatterplots de validation avec en, en X le, les références, en Y, le, le, l'estimation euh, on a des choses tout à fait pour, enfin, pour des images en libre accès etc qui sont pas a priori les meilleurs, les meilleurs euh, indicateurs pour, le, pour ces variables là on a des résultats qui sont très très corrects voire très bons euh, 20-25% pour, pour la biomasse, autour de 10% pour la hauteur euh, mais donc ce type de milieu c'est des, des plantations d'une d'une seule essence, du même âge, etc. Donc avec des fortes relations allométriques entre la taille du haut pied, la taille du tronc, le, la biomasse et tout ça. Donc, euh, mais il est important de démontrer d'abord si notre méthode est valide sur ce type de milieu. Ensuite, c'est le travail actuel. Euh, donc là, c'est que des premiers résultats, c'est pas encore abouti. Euh, sur, on est passé à des forêts mélangées, différents âges, différentes essences. Euh, et ici, c'est les mêmes scatterplots de validation euh, sur du des placettes avec une dominance de chaîne donc la enfin, le chaîne a la plus grande surface derrière en comparaison aux autres essences sur la placette euh, on voit à gauche, donc surface derrière euh, référence et estimée que si on met toutes les placettes dans notre algorithme ça, enfin une chaîne de traitement, ça ne marche pas très bien euh, et puis si on commence à sélectionner les placettes donc prendre les placettes où y a, uniquement les placettes où il y a plus de 75% de chaînes on va commencer à voir des choses intéressantes avec 25% d'erreur sur l'estimation de la surface terrière. Euh, si je passe à la densité d'arbres, l'estimation de la densité d'arbres, donc là pareil, mais sur euh, on a sélectionné non pas un pourcentage de chêne mais euh, euh, à gauche il y a toutes les placettes et à droite euh, uniquement les placettes avec un mélange feuillu et on a enlevé tout ce qui était mélange avec du conifère. Euh, pareil, il y a une petite amélioration. Euh, et le, le résultat est donc inférieur à 30% sachant qu'on a, a des densités d'arbres beaucoup plus faibles sur ce site-là et des biomasses plus hautes que si je reviens rapidement là euh, voilà, là on se situe ici donc même si l'erreur est plus basse ici on a quand même des erreurs relatives assez importantes euh, donc voilà, je termine par l'estimation le, du diamètre moyen et de la hauteur moyenne avec des dynamiques de valeur qui ne sont pas très importantes. On va voir si on peut essayer d'augmenter ça avec d'autres sites d'études. Mais donc ces premiers résultats qui sont assez, assez prometteurs, donc pas, pas des corrélations extraordinaires, euh, mais ça reste, euh, ça reste une, des premiers résultats très intéressants. Voilà, donc on va continuer sur ces, sur ces milieux un peu plus complexes et savoir sur quel type de, de mélange d'essence, sur quel type de, de pureté ou de, de valeur... Euh, on peut avoir des bonnes estimations essayer ensuite de stratifier le territoire c'est là où la classification peut intervenir en entrée c'est à dire savoir euh, là j'ai telle essence là j'ai tel mélange d'essence etc donc je vais appliquer un modèle en particulier ou un autre modèle qui sera spécifique à cette occupation du sol là pour ça il faut avoir beaucoup de données, de données par contre, pour construire les, les modèles en entrée euh, donc au niveau de la conclusion euh, bon, je laisserai ça voilà c'est toutes ces données là, euh, c'est des données en libre accès, euh, avec des chaînes de traitement qui, qui commencent à être automatisées, etc. Bon, ce n'est pas notre rôle à nous de, de, faire, de, de produire un service et de faire des choses vraiment opérationnelles, mais on commence à voir émerger tant au niveau de la classification qu'à ce niveau là de ce que j'essaye de faire moi, des chaînes de traitement relativement euh, simples à utiliser euh, pour produire des, des cartes d'essence, des cartes de biomasse, des informations sur la forêt qui peuvent être ensuite utilisées. Euh, il faut s'accorder sur quel type de sortie et quel type d'erreur est attendu, mais pour la modélisation des stocks de carbone, le suivi de, des paysages du, en rapport au changement climatique, la migration des essences, etc. Euh, voilà, donc je, merci, si on peut passer aux questions...